Oui, alors aujourd'hui, je te préviens, va déjà te chercher un Kleenex, parce que je vais te faire chialer comme un gosse qui a faim. Avec, paradoxalement, une technique de drague. Oui, ça me fait bizarre d'articuler la phrase technique de drague dans ma bouche, je n'en parle jamais. Ce n'est pas une chaîne de technique de séduction de coaching en drague. Ça doit bien faire dix ans qu'une vidéo n'a pas porté ce titre, et encore, ce n'était même pas à ma demande. C'était à la demande d'une chaîne aujourd'hui disparue, du câble, qui m'avait à laquelle j'avais accordé une interview chez moi à Paris et qui m'a évidemment posé que des questions téléphonées, comment séduire, etc. C'était mes premières vidéos à peu près qualitatives sur YouTube, face caméra sur le Chesterfield. Chesterfield qui est devenu l'emblème du site d'ailleurs ensuite pendant plusieurs années. Alors oui, alors depuis quelques années, les deux questions qui me reviennent le plus fréquemment au visage comme des boomerangs sont « Pourquoi es-tu célibataire ?» et euh, « Comment, comment draguent les Italiens ?» La seconde, j'imagine que ça a à voir avec mon départ en Italie, même s'il n'est que partiel. Hein. Moi, je ne passe qu'une partie de l'année en Italie. Je, je, je ne fuis rien, hein. je ne suis ni un exilé du, du fisc, ni des douanes, je n'ai rien à cacher. Et euh, la première moitié de la, de la question, pourquoi êtes vous célibataire, est celle par laquelle je vais commencer aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, euh, calmez-vous, lâchez-moi les charentaises et allez me faire un tilleul. Vous n'en savez rien que je suis célibataire. Vous n'en savez strictement rien, je pourrais être marié, je suis peut-être d'ailleurs marié, je suis peut-être en couple depuis 2009 ou 2010, j'ai peut-être 4 femmes au Cameroun et 18 gosses. Arrêtez de penser me prendre en défaut avec cette question du, du célibat, vous n'en savez rien, je ne suis pas un candidat de télé-réalité, je ne partage pas mes photos de mariage ou mes photos de divorce ou euh, la couleur de la bague ou le sexe de mon enfant sur Instagram. Donc déjà, voilà. Pour celui de la technique de drague des Italiens, alors nous allons y venir avant un tout petit rappel de... avec les offres en cours, mois de mai, joli mois de mai, en dehors et avant les offres sur les séminaires, je vais offrir 4 coupons 100 euros à valoir sur tout le site Amazon, à quatre d'entre vous tirés au sort parce qu'ils sont inscrits à la newsletter. Pour s'inscrire à la newsletter, le lien est ici dessous voilà. Fin de l'annonce publicitaire, d'ailleurs c'est même pas une publicité, j'ai rien à gagner, je, je, je, c'est moi qui vais vous offrir 400 euros de ma poche, alors arrêtez un petit peu de râler, hein Bon, ça suffit maintenant. Donc, technique de drague italienne la plus déprimante et qui va vous faire chialer. Alors je, je l'ai expérimenté, il y a qu'à, alors le contexte c'est qu'il y a de nombreuses euh, années, ça, on doit remonter à 2010-2011, alors, la suite de ce que je vais vous raconter est beaucoup plus fraîche, hein. je parle de ça pour les ce qui se disent « Oh là 2010, c'est comme si on était au 19 e siècle ». Le, le, le, le germe est né en 2010, mais l'exemple est beaucoup beaucoup plus récent que ça. En 2010, je me retrouvais dans, un, dans le lobby d'un hôtel à Rome qui s'appelle le Locarno, qui est un très bel, enfin très bel, hein. il faut aimer l'art déco, puis il faut aimer les hôtels un peu dans leur jus, ce qui n'est pas restauré. Donc, qui est un hôtel art déco dans son jus non restauré euh, de la Via della Pena à Rome, près de la place du Peuple, en dessous de la Villa Borghese, juste derrière la rue de chez, chez Moravia, entre le Tibre et... pas Frat, mais la place du Peuple donc. Et je m'y retrouvais avec une fille qui s'appelait Léna, c'est son vrai prénom, de toute façon elle ne verra jamais cette vidéo, et puis même si elle la voyait, je ne vois pas en quoi c'est insultant. C'est plutôt euh, appréciatif. Euh, donc je me retrouvais à partager quelques, quelques drinks, euh, quelques, quelques verres de spiritueux avec elle parce qu'elle m'avait contacté via un site qui était une espèce de réseau social avant l'heure. Je n'avais pas Facebook à l'époque, j'utilisais un site qui s'appelait Small World, qui était une espèce de petit Facebook euh, réduit sur invitation et euh, quand on était dans une ville qui n'était pas forcément la sienne car elle n'était pas italienne, elle, elle y passait six mois pour l'ONU et elle était euh, euh, suédoise vénézuélienne, un de ces métissages euh, étranges dont à la fin on ne ressemble finalement ni, ni à son père ni à sa mère. Euh, donc elle m'avait proposé de se rencontrer, ce que j'avais accepté puisque j'étais à Rome à l'époque je crois seul, je m'y rendais souvent seul pour écrire mon premier livre. Oui, L'homme idéal, édition Flammarion, celui qui est épuisé et qui maintenant vaut plus de 100 euros d'ailleurs sur Amazon. Euh, je l'écrivais à l'époque à Rome. Bon, bref, nous nous, nous, nous y sommes rendus et euh, bon, bah, la soirée, c'est se finalement sur un, une note à la clé, comme dirait Cochet. Vous savez, on peut jouer la partition puis il y a la, la, la fameuse note à la clé, ce qui change le, le timbre de la musique. La note à la clé n'était pas la, la note de la, de la séduction, parce qu'elle me plaisait franchement pas, pas beaucoup, et, euh, donc, euh, mais euh, cela aurait pu le sembler de l'extérieur, le contexte s'y si, si, si prêtait, on va dire. Nous, je baragouinais un Italien extrêmement faible à l'époque, en insistant bien pour, pour le, le manipuler, pour l'articuler, pour ne pas parler anglais, et derrière moi est passé donc forcément ben, un inconnu et en plus invisible, il est passé à et comme on dit en italien, derrière mon dos, et il l'a salué, alors je saurai plus tard que, comment il s'appelle, il s'appelle Saverio, et je saurai plus tard ce qu'il fait, c'est un businessman qui évolue entre Milan, Florence et Rome, enfin c'est un peu le... vous savez tous ces hommes, tous ces businessmen qu'on voit dans la Grande ça, qui sont un petit peu les rois de la combination et, et qui gouverne le pays à l'insu, ou plutôt aux yeux et aux vues des politiques qui, qui ont finalement fait un petit peu la croix sur le pouvoir exécutif direct. La, la, la, la France a, a réalisé un abandon consenti de souveraineté à l'Europe et à Maastricht, mais l'Italie a depuis très longtemps, de façon consentie, abandonné sa souveraineté aux affaires et aux combines. C'est malheureux, et la mafia. Bref, donc un type comme ça, habillé de noir, est passé derrière nous, l'a salué, m'a rapidement dit bonjour, mais enfin dans le contexte, et puis j'étais très concentré sur mes sur le, rudiments de langue, et puis il faisait sombre, puis il y avait la musique, et je n'ai ni retenu à quoi il ressemblait, ni sa voix, ni son prénom, c'est un petit peu comme quand vous passez en train devant un, un arbre, et on vous dit, est-ce que tu as vu un arbre il y a 30 secondes Vous, vous dites peut-être que oui, mais enfin vous ne savez plus s'il s'agissait d'un saule, d'un frêne, d'un être, ou même d'un cerisier. Et là, la... bon, s'ensuit donc là la, la seconde moitié de notre, de notre soirée. Comme de coutume ici, c'est à l'homme de, de régler. Donc quand la note arrive, je m'apprête à régler, même si je n'avais pas d'intention euh, bibliquement répréhensible, avec cette jeune femme, qui d'ailleurs n'habite plus là maintenant, qui est à New York. Et au moment de sortir ma CB ou mes espèces, je ne sais plus, J'apprends que je ne peux, parce que c'était déjà réglé. Alors là, je me dis, bon bah, j'ai dû commettre quelqu'un père, puisque une femme qui règle en Italie, c'est presque une insulte, hein, ça veut dire, euh, tu ne me toucheras jamais, tu ne mourras jamais, mais non, ce n'était pas du tout ça. C'est qu'en réalité, vous, vous l'avez deviné, l'invité mystère qui est passé dans notre dos et qui nous a salué en rejoignant sa table ou en quittant le, le, le, le lieu a en réalité euh, réglé, enfin il a pris sur son ardoise, l'intégralité de notre note, à l'avance. Empathie, euh, intelligence sensible et connaissance sociale, vous devrez faire deviner qu'en fait, dans ces situations-là, en tant qu'homme, on se sent complètement castré, hein, on m'avait coupé les couilles au sécateur, à la tronçonneuse, et je me suis toujours souvenu pendant des années, alors évidemment, le, mon, mon intention n'étant pas de circonvenir euh, les naves, ça, ça peut importer. Mais je me suis pendant des années souvenu de cette sensation d'impuissance et d'avoir les couilles coupées comme ça au sécateur qu'avait produit cette invitation euh, comme ça, abstraite, euh, invisible. De nombreuses années plus tard, puisque je vous parle maintenant d'il y a deux ans, donc de 2016, je me rappelle avoir, pour le fun, renversé la situation et d'avoir invité... Trois amis, enfin trois connaissances Trois, trois connaissances de ce que Marivaux appellerait le demi-monde hein, Vous savez, on ne sort pas forcément avec que des amis proches On, on a cette espèce de demi-cercle Que l'on fréquente plus ou moins pour sortir Car on sait à, à, à, à, à quels endroits il fréquente À peu près à quel jour de la semaine Et quand on n'a pas envie de s'y rendre seul Ou de rester seul à lire chez soi Ou de faire un su-de-coup avec euh, sa copine ou sa femme Eh bien, euh, on fréquente un peu ces gens-là et je me rappelle avoir donc tenté la technique de drague à l'italienne que je viens de vous. Enfin, à l'époque, je ne croyais presque pas, que je ne, je ne voulais pas croire. En, donc, nous étions avec. Il y avait à cette table qui s'était constituée un petit peu comme ça avec le temps. J'y étais arrivé avec une première euh, jeune fille qui s'appelle Maria Carla. Et nous avait rejoint ensuite un, un ami, enfin une connaissance. Et enfin, une copine à lui. Une connaissance à lui d'Amérique du Sud, alors je sais pas quoi, euh, brésilienne ou un truc comme ça. Marlène dirait euh, les effluves du caramel, si vous avez suivi la, ma petite playlist de lecture des aventures érotiques de Marlène. Bref, donc nous étions quatre, je me suis levé un petit peu par anticipation, car de toute façon je devais y aller. Et... J'ai vu qu'ils avaient fini de commander, j'ai réglé toute la note. Alors, j'avais que des espèces, euh, coup de chance, c'était moins que ce que j'avais en espèces, sinon j'aurais eu l'air con, donc je me suis rendu à la caisse centrale, et dans leur dos, euh, bon, la note était de quelque chose comme 188, 188 c'est 188, je m'en souviens. J'hésitais avec 198, mais c'était 188, et j'ai donné les 200 euros que j'avais en poche, et je suis parti. Donc, je connaissais Maria Bidule, je connaissais le, le garçon, l'homme. Je, je ne connaissais pas du tout et je n'avais pas échangé plus de deux, trois mots avec celle qui l'accompagnait. Je pensais qu'ils étaient ensemble ou qu qu'il la dragouillaient plus ou moins. Enfin, ça n'avait pas d'importance. Ça n'était pas mon, mon type, pas mon genre. Ceci s'est passé en octobre, enfin à l'automne, et au printemps suivant. Je reçois via Facebook, mon Facebook personnel, hein, pas celui que vous connaissez, je n'ai pas le même nom, j'ai un Facebook un peu privé, donc plus difficile à trouver. Je reçois un message personnel sur mon Facebook, donc euh, « caché », entre guillemets, de sa part, de la part de cette fille d'Amérique du, du, du Sud, la seconde suivez, me disant qu'elle a mis un certain temps à me retrouver, que ça n'a pas été facile... Et qu'elle tenait à me remercier personnellement de l'avoir invitée à l'automne, que ça l'avait beaucoup touchée, que c'était un geste de classe, que ça l'avait impressionnée, etc. Et je te le donne en mille et mille. Dans les quelques semaines qui ont suivi, elle était sur le point, et même elle a acheté son billet de train, pour venir me voir à Rome. Elle habitait à Bologne. Je ne lui avais adressé que trois mots, nous ne savions rien. J'avais simplement couper les bollocks au sécateur du mec qui l'accompagnait en me levant d'abord et en l'amputant de la possibilité de régler l'addition. Faites-moi ou pas un procès en insincérité ou en vantardise, ça m'est égal. Ça fait... Mes séminaristes connaissent cette histoire depuis longtemps. Voilà, C'est triste, c'est extrêmement vénal. C'est à la limite de la misogynie, raison pour laquelle je mettrai peut-être cette anecdote dans la playlist LREM, la réalité est misogyne. Je ne vous raconterai pas la suite, je ne vous dirai pas si je l'ai accueilli à Rome, et je ne vous dirai encore moins ce qui s'est passé. Les rageux peuvent maintenant rager dans les commentaires. Je vais répondre à quelques-uns, je vais m'en faire quelques-uns.